Rampic Et... Pixel Battle Le visiteur du futur Comme les visiteurs Bonjour messieurs, la visite s'est bien passée C'est qu'ils sont coincés dans le passé Les visiteurs dépassés ah, ont ah, En Amérique, les français ah, en ont assez Des gars pissés, ou sinon, voilà ce qui va se passer Tu connais le missionnaire, ce sera ta pénitence En rendant visite à ta mère, je peux annuler ton existence GABLERIE T'inquiète, je dis ça pour t'effaroucher Non parce que vis ta gueule hors de question de la toucher Je préfère t'affaire mon compte qu'à celui de mon miracle Sauver le monde, c'est mon travail Matin un peu mon attirail Dans ma team, que des cracks, pas de crâne ou des traqués. Mon crew débarque, vous êtes forgé la relève est assurée J'ai souvert mes esgourdes afin d'écouter tes dires mmh. Comprends-tu son dialecte mon jacouille Oui mais si, mais ça... Oui Très bien, bien maintenant, je t'accorde un instant Mais sache que la joute est une spécialité de mon sens. il faut un code froid pour calmer tes erreurs. J'en suis fait par conso fumier Que je, je pas si je faiblis Fin de du renard serré pour ce midi La force des pas célomètre, mais tu es bien petit Tu ne seras jamais mon ah, fillot, va ah, donc jouer au pocket Tu ne regardes mieux que moi à Maro, à Versailles tu t es bloqué Ma promise attend mon retour, te Je ne suis pas venu ici pour te souffrir Ok ah, Tais-toi, on dirait rare à remonter le temps juste pour une fille On peut choisir ses acolytes, okay. mais on ne choisit pas sa famille Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu oh. que vous cachiez autant de flous oh. Cocoté la bouse, oh. même les zombies chelou. Euh, Jean Reno a pris cher Dans ces gens à rénover Dans un groupe tu serais le bassiste Un Christian Clavier J'ai pas envie de te respecter, même ton écu il te déteste Pose ton écu par terre, tu pourras le t'NRS. Moi, la chansonnette! Si n'écoutez pas, point ce charnet! Essentiellement, comme il respire! moi c'est un malaise! Passé, attrapons cette vermine qui se fait passer pour un saint! Et on libellera le genre comme un bail de limousin! Et morte couille! Encore un petit fille de jacouille! Hors de ma vue! Pour faire ces disgrâces, je m'espanouille! Reviens quand l'auditoire Pour un oui dire de tes aventures! J'aime mieux être héros du passé plutôt de clochard du futur! Je suis le voyageur du temps Et personne n'est votre dernière heure! J'ai révolutionné le genre! Et maintenant, c'est moi la terreur! Et c'est pas en jouant les nazis que vous ferez un nouveau fureur! J'annule des je vous laisserai pas faire cette erreur. Chez moi, elle peut s'assied. Essayez donc de me dérouiller. J'avais un plan pour vous sauver, mais je vous laisse vous débrouiller. Vous êtes déjà à Vous oubliez, ce serait pas plus mal. Désolé, mais vous n'êtes pour moi qu'un dommage collatéral. Ta prestation m'est étrangement familiale. La malfaite. Mal fait, bien toi en ma victoire. Ou ton à ta défaite. Toi et ta camelote pouvaient s'engloutir comme deux joues en selle. Sans mes amis, tu n'auras ami. pas à avoir honte de ce duel. sommes comme le jour, la oui. Toi et moi sommes bien distincts Tu as oxydé, des innocents Je suis brisé des destins. Dame, je Mentir, c'est pas scolade C'est vrai, à part ta peau, qu'as-tu sur au final Qui mérite la victoire Qui seront les prochains Vous avez le pouvoir